Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur notre chaîne Destination Camping Car. Aujourd'hui, je vous amène en Côte d'Or. La Côte d'Or, c'est cette bande qui part depuis Dijon et qui va jusqu'au Marange. C'est une bande qui fait à peu près 60 km de long sur 1 à 2 km de large. Ici, nous allons retrouver Philippe Charlopin. Philippe Charlopin, c'est un truculent vigneron qui a été l'un des membres fondateurs, l'un des créateurs de cette appellation euh, Côte d'Or. Avec Patrick javillier que nous retrouverons également avec sa fille Marion, puisque c'est elle qui reprend les rênes et le flambeau, devrais-je dire, euh, du domaine familial. Nous allons également aller voir la fromagerie de Delin qui euh, fabrique de l'époix, ce qui est le fromage local. Et Dieu sait si nous, le fromage, on aime ça. Et puis, on, on s'est invité dans les cuisines du restaurant de Castel 13 Girard, qui est la jolie maison du coin où il faut absolument aller déjeuner. Mais pour visiter cette Côte d'Or, nous avons choisi un moyen quelque peu original, puisque nous sommes allés avec Marc qui nous a proposé de faire un tour avec ses mobilettes. C'est les mobilettes de Chorlet. Il restaure des vieilles mobilettes bleues euh, comme celles qu'avaient euh, papa et maman dans le temps, ou euh, plutôt papier et mamie, peut-être. Euh... Vous savez ce que c'est, ça c'est la mobilette qu'utilisait mon père Alors c'est pas celle-là hein. Celle-là elle appartient à quelqu'un d'autre Mais ça c'est la mobilette qu'utilisait mon papa Quand il allait travailler Quand j'étais tout gamin, quand j'avais euh, 6, 7, 8 ans Et sur cette mobilette Qui avait les mêmes sacoches Qui avait une selle euh, longue euh, Moi le matin il m'emmenait avec lui Soit à la pêche Soit euh, ouvrir le magasin euh, Qu'il avait sur le port d'Ajaccio Et ben si je vous raconte ça c'est parce que quand on est ici, à Beaune, on a un moyen tout à fait original d'aller visiter le vignoble. Ici on est sur les Côtes d'Or, on a les, tous les climats à aller visiter, on peut aller se balader partout. Eh bien Marc qui est ici et qui loue ses mobilettes, il en a tout un panel, elles sont toutes rénovées, elles sont toutes jolies, elles marchent du feu de Dieu. Partir avec ses mobilettes dans le vignoble avec Marc qui a une connaissance des lieux et euh, aller faire euh, euh, cette balade, c'est franchement du bonheur. Donc ça fait partie des choses qu'il ne faut pas hésiter à faire. Allez voir Marc à Choré, vous avez le numéro de téléphone, on vous le mettra dans les commentaires. <rire> Au départ de Dijon, nous continuons notre route vers le sud pour découvrir les Bourgogne-Côte d'Or. Le territoire de cette dénomination s'étend sur 65 km de long, sur 1 à 2 km de large, de Dijon au Marange. Nous, c'est Marie et Alain de la chaîne YouTube Destination Camping-Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne les vignes du Bourgogne-Côte d'Or s'étendent le long d'une diagonale orientée du nord-est vers le sud-ouest. Elles sont installées en une succession de coteaux situés entre 200 et 450 mètres d'altitude. Mais quelle est l'origine de ce joli nom, Côte d'Or Nous rencontrons Philippe Charlopin, artisan de la création de l'appellation Bourgogne-Côte d'Or. Comme en ce moment on peut le voir dans les vignes, c'est doré partout. Mais en fait, la vraie origine, c'est l'orientation. C'est-à-dire on est à l'Orient, donc c'est la Côte d'Orient. Le département de Côte d'Or a, quant à lui, été baptisé par l'Assemblée nationale au XVIIIe siècle pour faire référence à la magnifique couleur dont se parent les vignes, juste après les Vendanges. Bourgogne-Côte d'Or, c'est 1000 hectares, 600 en blanc et 400 en rouge, en piémont, des belles appellations de la côte, euh, sur des sols argilo-calcaires, euh, très bien placés, toujours orientés à l'est. Les Bourgogne-Côte d'Or rouges sont issus du Pinot noir et les Blancs, du Chardonnay. Alors du coup, au niveau des vins, ça donne quelles caractéristiques Nous, on fait des vins plutôt sur la sensualité, le, euh, le gras. Le blanc, je vous le servirai éventuellement sur un, un foie gras poêlé. Et le rouge, je vais vous servir ça sur un euh, poulet de bresse. Les Bourgogne Côte d'Or Rouge présentent une couleur cerise, des notes de cerise, de cassis, de mûr. La bouche est souple et délicate, avec des tanins fins et une matière fruitée pulpeuse. Plus au sud, nous voici à présent à Corgolouin, chez Damien Gachaud. Damien nous explique les caractéristiques des Bourgogne-Côte d'Or en fonction de leur situation géographique. Plus au sud, on va, on va retrouver un peu plus une couleur blanche des, des, des, des chardonnays hein, puisque euh, ce sont des vignobles qui situent en dessous de, de villages prestigieux dans le, dans le Blanc. Euh, les, les Bourgogne Côte d'Or euh, fait au sud auront une connotation Côte de Beaune, des vins avec de l'élégance, avec euh, de la rondeur. Plus on va monter, ici sur Cor -au loin, vous allez avoir des vins plutôt typés Nuit Saint-Georges, c'est-à-dire avec un peu plus de fermeté, un peu plus de caractère, un peu plus des vins un peu plus masculins. Et après, on va retrouver la finesse sur Gevray, sur le Nord, avec des vins très, très aromatiques, tout en finesse, tout en élégance, typique vraiment de la Côte de Nuit. Au cœur de chauré les Bonnes, casque vissé sur la tête, nous décidons de flâner au bord des routes en mobilette. Nous découvrons en compagnie de Marc la beauté de ces paysages dorés avec une sensation de liberté. Difficile de parler vin sans parler fromage. Tout comme le vin, la production de fromage en Bourgogne est fortement liée à la notion de terroir. Époisse, Soumaintrain, maintrain Chaours, savarin Côte d'Or, autant de fromages avec lesquels peuvent se marier les Bourgogne Côte d'Or. Mariés sans hésiter, les Bourgogne Côte d'Or blanc à des fromages légers à pâte molle, très frais, avec une légère acidité. Quant aux rouges, ils s'associeront parfaitement aux fromages à pâte molle plus crémeux, faits à cœur. Nous continuons notre route au cœur de la côte de Bonne pour nous arrêter au domaine Patrick Javillier à Meursault. Nous rencontrons Patrick, l'un des fondateurs de la dénomination Bourgogne-Côte d'Or, et sa fille Marion. On a la chance d'avoir euh, des terroirs qui se trouvent euh, en bas de coteau des Appellations villages, aussi bien sur la Côte de Nuit que sur la Côte de Beaune. On peut dire euh, qu'on obtient des styles de vins un petit peu comme les Appellations villages. L'intérêt pour le consommateur, c'est quand même d'avoir des vins qu'on peut boire jeunes, mais également qui peuvent se, se garder à des prix très intéressants. L'Appellation Bourgogne Côte d'Or est créée en 2017, elle est née de la volonté des vignerons de mettre en avant des parcelles bien spécifiques. Marion évoque avec nous les caractéristiques de ces vins. Les Bourgogne-Côte d'Or ont une trame qui reste la même, mais ont des terroirs différents. Il n'y a pas un profil Côte d'Or, il y a des profils Côte d'Or. Et dès qu'on monte un peu sur les coteaux, on a des superbes vues sur, sur les villages de, de toute la Côte d'Or. Les Bourgogne-Côte d'Or blanc affichent une couleur or jaune pâle des notes de citron, de poire, d'amande, de fleurs d'acacia et d'aubépine. La bouche est ronde, avec une belle vivacité et beaucoup de fraîcheur. Installés sur les piémonts de la Côte de Nuit et de la Côte de Bonne, les Bourgognes Côte d'Or étendent leurs vignes à deux pas des appellations village. Leur orientation à l'Est explique en partie l'excellence de ces vins grâce à une exposition privilégiée au soleil levant. Ce territoire propose une multitude de panoramas à découvrir à pied, à vélo ou en mobilette, offrant un panel de vins riche et varié, les Bourgogne Côte d'Or à découvrir absolument. Quant à nous, nous faisons un crochet par l'Adois-Sérigny pour découvrir les Bourgogne La Chapelle Notre-Dame. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, mettez un petit commentaire, après vous faites ce que vous voulez, vous mettez un pouce, pas de pouce, vous vous abonnez, vous vous désabonnez, peu importe, euh, c'est pas ça le sujet. Puis encore une fois, ça vous l'entendez tellement de fois sur toutes les autres vidéos, on n'a pas envie de vous saouler avec ça. Quoique c'est peut-être ce que je suis un petit peu en train de faire. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine dans les Hautes Côtes de Bonne euh, où nous allons encore une fois découvrir euh, de nouveaux vignerons et de nouvelles adresses. <coughs> en attendant, portez-vous bien et euh, que la route soit longue. Ciao, ciao! Derrière moi, c'est le château de Margon, petit château pas très connu. Les gens ont toujours l'impression qu'on <rire> est dans le bordelais euh, à boire du château Margon. Mais non, là, c'est le château Margon dans le Languedoc. Un petit peu plus loin là-bas, on a Philippe Gallard qui fait des super vins et euh, qui est un ancien, euh, un ancien rugbyman professionnel. Son domaine s'appelle les Abournières et il fait juste des petites choses, mais juste divines. C'est à peine croyable, mais il faut venir les acheter au domaine. En fait, c'est Marie qui a dit qu'il fallait que je fasse des vidéos en marchant. Des fois, je me demande pourquoi je fais ça. Moi, je trouverais plus simple de les faire dans le camping-car. Mais elle m'a dit, non, il faut que tu les fasses en bougeant, parce que tout le monde fait des vidéos en bougeant. Alors, je fais les vidéos en bougeant. Ciao, ciao